Tous les matins, au siège de la société Nigerlais, des producteurs venus de tout le pays viennent livrer leur lait à l'usine. Bonjour, comment allez-vous Pas de problème au niveau du bétail Ok. Au Niger, Nigerlais, c'est l'entreprise leader dans la commercialisation du lait. Fermenté, sous forme de yaourt ou en poudre, dans son usine de 3600 mètres carrés, Nigerlé transforme le lait sous toutes ses formes. Capacité de production, 55 000 litres par jour. Nous avons le produit phare, c'est le COSAM. C'est lui qui fait 80 donc de notre chiffre d'affaires. Je vends de ce produit 200 000 par jour à Niamey et à l'intérieur du pays. À la tête de cette entreprise, une femme, Zenabou Maïda, une pionnière de l'entrepreneuriat féminin au Niger. Pour elle, le fait d'être une femme entrepreneur n'est pas un obstacle, bien au contraire. L'accès au crédit se fait de lui-même. Il faut donner confiance à votre interlocuteur. Mais malheureusement, chez les femmes, vous allez les voir venir devant un banquier, d'abord sans assurance. Quand vous êtes un chef d'entreprise, vous avez de l'assurance à vous donner en face d'un interlocuteur pour qui vous venez et que vous voulez démontrer vos capacités de, de chef d'entreprise. Mais si vous venez tout affalé, presque en pleurs, il ne peut pas vous suivre. Pour permettre aux femmes de gagner en assurance, la patronne tente de porter un discours au-delà de son simple rôle d'entrepreneur. Dès qu'elle le peut... Elle n'hésite pas à conseiller les jeunes femmes qui se lancent comme elle dans l'entrepreneuriat. Ce matin, la patronne a rendez-vous avec Adisa Taer. Bonjour, petite... Bonjour Ça comment allez-vous Elle est toujours étudiante, mais elle a un projet d'entreprise dans la transformation de la canne à sucre. Quand j'ai parlé avec des gens, ils m'ont dit que non, ton idée, c'est pas important, oh ben oui, on m'a oui. raconté des trucs, donc j'ai laissé tomber à un moment. Mais oh quand oui. j'ai pensé à vous, je me suis dit, pourquoi ne pas aller vous rencontrer oh ben oui. Peut-être vous, vous pouvez me dire euh, si c'est possible ou pas et je pouvais réaliser ça. Euh, dans tous, tous les cas, ça. quand vous êtes chef d'entreprise, il faut être à plein temps dans vos entreprises. Pour Zenabou Maïda... L'essentiel dans l'entrepreneuriat des femmes, c'est la confiance en soi. Quand vous avez confiance en vous, quand vous savez où vous mettez les pieds, aussi bien en termes de difficultés qu'en termes d'opportunités à saisir, c'est déjà beaucoup de paires de, de, de manches qui sont gagnées. Quand je rencontre les jeunes dames que je discute avec elles, je me vois à l'étape où j'ai commencé. Au bout de 30 minutes, la méthode Maïda semble fonctionner. Ouais, vraiment, elle m'a encouragée. Je suis vraiment là, je suis prête. Je veux commencer. Je veux m'asseoir. Comme Zenabou Maïda, au Niger, de plus en plus de femmes...